Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de ce mois de novembre, et eh bien je vous vois heureux, épanoui, ouvert sur le monde, parce que le Soleil en Scorpion occupe votre secteur 9, qui est un secteur de joie, d'ouverture justement, qui représente le monde sans frontières, les voyages, tout ce que vous pouvez apprendre aussi qui vous fait voyager dans votre tête. C'est un excellent euh, signe pour euh, vous Poissons, d'abord parce que c'est un signe d'eau et ensuite parce qu'il est très bien placé euh, en tant que secteur, euh, euh, le secteur étant l'endroit le, où, où les planètes agissent. Hein. Donc euh, franchement le soleil en, en Scorpion pour vous, c'est du gâteau euh, on vous reconnaît, on reconnaît vos compétences, on, parfois même on vous rend euh, les honneurs, bon là c'est un J'y vais un petit peu fort, hein, c'est... Mais bon, c'est possible hein, qu'on vous euh, soit reconnaissant pour la qualité de votre travail et tout ça, et que euh, vous soyez euh, finalement euh, assez satisfait. Hein. Après tout, il euh, n'y a pas de raison de, de ne pas être contre, content de vous, c'est pas du tout de l'autosatisfaction, euh, mal placée, etc. Non, il euh, faut vous faire plaisir aussi et vous dire ben bah là j'ai réussi, j'ai fait ça, ça s'est bien passé, euh, on, on m'a apprécié. et eh ben, appréciez-vous aussi, hein, c'est quand même important. Je sais que les, les poissons, ils ont du mal à s'apprécier, hein, dans certains cas. Euh, bon. euh, après les, les poissons, après, pardon, après le Scorpion, ben c'est le Sagittaire qui va être au premier plan, à partir du 22 à 16 heures, le Soleil va rentrer dans ce signe et là pour le coup ce sont euh, euh, vos ambitions professionnelles, vos responsabilités, vos réussites et vos échecs, hein, parce que tout est dualité hein, dans, ce, dans notre monde, donc euh, euh, disons que ça va être au premier plan euh, pendant euh, la période Sagittaire. Donc euh, bon, ce sera le premier décan surtout qui sera concerné. Le premier décan reçoit de bons aspects, donc je pense que ça va bien se passer et que peut-être justement vous allez, euh, on peut vous dire que vous allez obtenir euh, peut-être pas une promotion, mais que vous allez avoir un petit plus. Hein? quelque chose qui va faire que bah, vous serez content d'aller euh, de, de votre boulot et, et que vous vous direz bah, j'ai peut-être un avenir dans ce que je suis en train de faire ou selon votre âge vous vous direz bon bah je vais terminer ma carrière là dans cet endroit où je suis finalement reconnu. On poursuit avec Mercure qui gère votre, votre quotidien, que ce soit le travail ou, ou, ou ce que vous faites quotidiennement dans, dans vos activités. Donc Mercure, elle est aussi en Scorpion, bien placée, vous l'aurez compris, euh, elle vous donne des idées, elle vous met au courant, de vous, vous vous passionnerez d'ailleurs pour l'actualité. Hein. Euh, le problème, c'est qu'elle est rétrograde. Alors si vous avez fait une demande, une autorisation, hein, si vous avez euh, besoin d'un papier euh, signé, etc., vous allez devoir attendre. C'est tout le problème d'une mercure rétrograde, c'est que euh, bon, elle rétrograde jusqu'au 20. Donc ça va, hein, c'est pas euh, non plus, vous n'allez pas attendre des mois mais bon, une petite attente pour euh, des documents, pour euh, des papiers, euh, ce genre de choses. Ou alors si vous avez demandé un rendez-vous peut-être euh, avec un supérieur, ou alors si vous attendez d'avoir un entretien euh, pour un travail, ça c'est possible avec le, le, le, le, euh, la, la, la chance peut-être d'obtenir euh, ce travail. Hein, c'est très possible vu euh, les bons aspects de mercure, mais il faudra pareil, il hein, faut attendre le 20 pour que les choses soient effectives, actives, que vous puissiez euh, n'avoir aucun euh, aucun obstacle quel qu'il soit, hein, réel ou virtuel, sur votre route. Alors aussi surveiller euh, à certains moments, euh, vos relations avec les frères et sœurs. Il y a un truc qui qui fonctionne pas très bien hein, avec cette Mercure rétrograde, peut-être vous vous parlez pas, vous vous parlez pas assez. Euh, bon, alors prenez l'initiative, bon je sais que vous n'aimez pas ça, mais bon, il y a un moment où quand même il faut dépasser certaines choses hein, et essayer de de parler, de communiquer, c'est important, vous le savez aussi bien que moi! On va parler d'amour maintenant hein, avec Vénus qui... Alors bon, quand je dis qu'on va parler d'amour, peut-être un peu moins, euh, parce que Vénus est dans votre secteur de carrière, hein, comme va l'être le soleil après le 22, euh, donc elle est en, en sagittaire tout le mois, et euh, bon, elle peut, euh, si vous voulez, euh, peut-être que vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal, hein, étant donné qu'elle est tout en haut de votre ciel, c'est une image, mais euh, c'est possible que vous ayez quelqu'un euh, en tête, que vous admirez, euh, à qui vous prêtez des tas de qualités, et euh, il est possible que cette personne vous déçoive, parce qu'elle n'est pas du tout sur, le même, euh, sur la même longueur d'onde que vous. Ça arrive qu'on se fasse des idées, euh, euh, et surtout chez les Poissons, euh, chez les signes d'eau hein, en général, euh, on se fait des petits films. Euh, et là, Vénus peut vous y encourager, surtout la semaine du 11, et à ce moment-là, bon, bah, vous serez un petit peu déçu. Euh, alors bon, essayez de le prendre avec humour parce que finalement vous ne pouvez euh, vous en prendre qu'à vous-même là, hein, parce que c'est vous qui rêvait, c'est pas l'autre qui vous dit qu'il faut euh, hein, le considérer ou la considérer euh, de telle ou telle manière, non, ça vient de vous, donc euh, voilà! Il euh, y a aussi la possibilité avec cette Vénus euh, dans votre milieu du ciel, d'avoir de des sentiments pour quelqu'un de plus âgé que vous, ou alors quelqu'un d'origine étrangère. Euh, alors, faut voir ce que ça va donner, euh, parce que si vous avez de la famille, on peut euh, être un petit peu contre, hein? donc il faudra que vous soyez très malin. Enfin, on va terminer avec un, un très bel aspect de Vénus, alors formidable, hein? une rencontre de Vénus et de Jupiter en Sagittaire, ça n'a lieu que tous les 12 ans. Euh, et donc c'est possible, alors là que vous tombiez amoureux de votre boss, hein, ou euh, de quelqu'un qui est vraiment euh, euh, que vous allez regarder en levant les yeux, quoi? C'est vraiment euh, quelqu'un qui peut être important, etc. Donc attention là aussi à pas vous faire de, euh, de film, hein. Mais bon, là, il euh, n'y a pas d'autre, il n'y a pas de dissonance sur cette con jolie conjonction, euh, qui peut donc vous voir euh, tomber amoureux, avoir un coup de cœur, euh, ou alors, si on en reste euh, à la symbolique du milieu du ciel, une réussite éclatante. Euh, ce n'est pas exclu que euh, euh, tout d'un coup euh, vous soyez vraiment félicité, euh, mais plus hein, euh, qu'avec qu euh, le soleil, euh, vraiment euh, pour euh, un travail que vous avez fait ou quelque chose que vous avez réussi. On termine avec Mars hein, qui va se trouver en Balance. Euh, Jusqu'au 19, c'est votre signe financier, donc forcément là va falloir faire des efforts euh, pour euh, régulariser euh, certaines euh, votre situation, euh, pour certains, hein, pas pour tous. Mais bon, le poisson il traîne un peu hein, pour payer ses factures, euh, pour payer les collaborateurs, enfin bon, bref, euh, pour payer tout court. Euh, bon, avec Mars euh, qui va se trouver dans ce secteur, vous ne pourrez pas traîner, hein, ça me semble impossible, il faudra euh, mettre, euh, vous, vous mettre un petit peu euh, la pression euh, parce qu'il euh, faudra être régulier, il faudra payer ce que vous avez à payer euh, et, et, et comme on est en balance, ce sera juste, hein? vous ferez quelque chose de juste et que vous devez faire et qui euh, n'est pas une escroquerie, c'est ça que je veux dire, hein? qui n'est pas... Euh, euh, où on ne vous réclame pas euh, trop ou... Euh, vous voyez? Bon, à moins que vous n'ayez des commandes à passer aussi pour la euh, parce que la fin de l'année arrive et que vous savez que euh, bah vous allez, euh, si vous êtes commerçant par exemple, vendre davantage ou euh, voilà, ça peut être euh, ça, peut être ça euh, également. Hein. À partir du 19, euh, bah mars sera en très bon aspect avec vous figurez-vous, elle sera elle aussi en Scorpion hein, et euh, donc vous donnera une niaque mais vraiment euh, énorme! Hein? Donc vous allez euh, euh, terminer l'année en ayant une très forte énergie, l'envie d'en faire plus que jamais, de vous dépasser. Euh, bon alors peut-être qu'on vous demandera hein, d'en faire plus que d'habitude, c'est possible! Mais peut-être que vous aurez aussi euh, des retours financiers hein, de, du fait que vous travaillez plus. Après tout, si vous faites des heures supplémentaires, euh, normalement